Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Mais avant toute chose, petite rétrospective. Tout a commencé en 1962. Space War, le tout premier jeu vidéo de l'histoire, est enfin créé par Steve Russell. Dix ans plus tard, ce sera le jeu Pong, qui à son tour marquera des générations. Il faudra attendre 1981 et le grand Miyamoto pour assister à la naissance de Donkey Kong et du légendaire Mario. De nos jours, les avancées graphiques et technologiques nous ont permis de jouer à des chefs dœuvre tels que Mario Galaxy ou encore Zelda Twilight Princess. Tout ça pour 2015 on en arrive à ça putain de merde Clicker Hero est un clicker free to play, édité et développé par Playzorus. Il est disponible depuis 2015 sur Steam. Et là, tu vas te demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un clicker Un clicker, c'est un style de jeu où tu cliques. Et c'est tout, c'est vraiment tout. Un clicker, c'est un peu comme ces moments de QTE chiants où tu dois appuyer rapidement sur une touche. Sauf que là, le jeu entier, c'est ces moments chiants. En plus, la plupart du temps, c'est des jeux sans fin. Du coup, tu fais la même action répétitive indéfiniment. Je veux dire, à titre d'exemple. Avec une branlette, tu fais la même action en boucle. Sauf qu'en général, au bout d'un moment il se passe encore... En fait, je pense qu'on peut dire que tu finis sur Clicker Hero quand tu sais plus quoi foutre de ta grosse vie de merde. Dans le même genre que Clicker Hero, on peut aussi mentionner Cookie Clicker. D'ailleurs, tout ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo s'applique aussi plus ou moins à Cookies Clicker. Ce qui est assez bien réalisé avec Clicker Hero, c'est que c'est un énorme attrape-couillon. Si tu joues à Clicker Hero, je suis désolé de te l'annoncer, c'est un énorme couillon. Les premières secondes de ce jeu sont assez sympas Des graphismes assez mignons avec une interface minimaliste Simple d'utilisation Des graphismes qui font d'ailleurs penser à ce qu'Ankama peut proposer Au bout de 5 minutes de jeu Tu t'es déjà fait baiser Parce qu'on se prend très vite à ce gros jeu de merde Ce genre de jeu ont spécifiquement été étudiés Pour être stupidement addictif Pour résumer le gameplay On tape, on gagne de l'argent On achète des améliorations pour pouvoir taper encore plus fort Et du coup on gagne encore plus d'argent Et on achète des améliorations encore plus fortes Tout ça pour tuer des ennemis de plus en plus forts. Je rappelle que par taper c'est... J'entends cliquer. C'est pas comme s'il y avait une histoire, un gameplay ou quoi que ce soit d'autre d'un minimum utile. Et là où les développeurs sont assez forts, c'est que le jeu continue à tourner tout seul, même quand on ne joue pas. Des pièces, des héros enrôlés continuent de nous faire gagner des pièces. Le jeu est un. Du coup, on se surprend parfois à avoir l'envie de relancer le jeu pour voir si on a récupéré assez d'or. Et si à tout hasard, on ne peut pas acheter une amélioration. En fait, jouer à Clicker Hero, ça soulève pas mal de questions. Est-ce qu'un jeu volontairement addictif est un bon jeu parce qu'il occupe notre temps Et même plus généralement, qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un bon jeu Personnellement, j'en suis Arrive à la conclusion que pour qu'un jeu me plaise il faut qu'il me propose une expérience enrichissante que ce soit par le gameplay, l'ambiance ou l'histoire et ce qui est bien avec Clicker Hero c'est que je me suis pas trop posé la question de savoir si c'était un bon jeu parce que faire un jeu plus creux que ce truc est à la limite de l'impossible et là où Playzorus sont des petits enculés c'est qu'en plus de ça ils proposent du contenu payant pour 10 euros il est possible d'acheter un auto -clickeur. un truc qui clique à ta place Dans un jeu où le seul truc à faire c'est cliquer c'est comme si dans un Sonic tu pouvais acheter un auto-coureur sauteur en plus de ça sans déconner désolé d'en revenir à la branlade. Mais avec tout mon entraînement, ma main est capable de cliquer sans la moindre interruption pendant 4 ans. Pas besoin d'un auto que je peux remplacer par une macro gratuite. Au final, la bonne question à se poser à mon avis, c'est en jouant à ce genre de jeu. Est-ce que tu occupes ton temps ou est-ce que tu le perds À te contenter de cliquer sur des monstres toujours plus forts qui font pouic quand ils meurent, alors que tu pourrais jouer à de superbes réalisations avec une magnifique histoire. Je te laisse méditer sur la question. Et n'hésite pas à aller voir la chaîne de Darkham, c'est le mec qui a fait la voix off au début. Pour ma part, je te dis à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.